Bonjour à, à tous, euh, tout d'abord merci à Marina Vignes euh, pour son invitation et à ouvrir ce séminaire La vie des histoires, le témoin filmé et à présenter deux films à cette occasion à la Filmoteca ce soir. Euh, mon espagnol est affreux, même si je l'ai appris à l'école, mon catalan euh, est totalement ignoré, donc je vais vous parler en français dans ma langue. Et ça prend aussi tout son sens de parler dans ma langue puisque je vais faire un témoignage et pas une conférence. Euh, merci aussi pour votre indulgence, c'est la première fois de ma vie que je fais une conférence. Euh, habituellement, j'habite uniquement mes images, ma maison c'est mes images. Euh, ou alors je présente mes films comme je le ferai ce soir. Donc je suis un peu impressionnée. Et ensuite, je suis bien désolée, vraiment désolée, de vous donner à voir des images très dures au réveil ce matin, mais c'est le thème du séminaire et l'écho qu'il a fait surgir dans mes mondes, qui sont les seuls et uniques responsables. Mon intervention s'appelle « Visage traversé ». Je vais vous raconter une histoire une longue histoire qui se mêle à tant d'autres histoires qui, elle-même, remonte le cours de la grande histoire. Il y avait ce long couloir avec des placards. Et puis, au centre d'un des placards, il y avait un petit coffre de bois qui s'ouvrait avec une clé. Et dans ce coffre de bois, il y avait une petite valise et dans cette valise, il y avait tous nos papiers d'identité, des bijoux précieux, quelques photos anciennes et l'étoile jaune de mon père. Cette petite valise, ma grand-mère maternelle, moitié crétoise, moitié italienne, mariée en égyptien, ma grand-mère l'appelait le Mignone. Il fallait bien inventer un nom aux étymologies croisées, une sorte de nom de passe à un objet inventé pour échapper au pire. Nous comprenions enfin que c'était une sorte de trésor et à la fois toute la mémoire familiale qui était là et qui devait pouvoir être accessible très vite et emmenée en, en cas de départ précipité. Nous comprenions, mais nous ne comprenions pas. Nous ne savions pas, enfin, ce que contenait le mignonnet. Nous savions juste que là, il y avait une petite valise et qu'il fallait l'emporter avec nous et que cette valise portait un nom étranger à la langue que nous parlions dans le pays où nous vivions. Et que quoi qu'il arrive, le feu, l'ennemi, c'est cette petite valise qu'il fallait emporter plus que tout et avant tout. C'est la première fois que j'ai eu conscience qu'une mémoire enfouie et vive à la fois existait pour nous au-delà du placard où elle se trouvait. Le mignonnet portait la trace de nos vies, nos histoires. Nos identités, nos mémoires se trouvaient là, déposées. Mais à cinq ans, on n'est pas encore à la hauteur de ce dont il faut se saisir pour se sauver. On est juste assez petit pour pouvoir être transporté dans des bras. Alors un jour, j'ai demandé à ma mère de me porter pour voir le mignonnet. C'est là que pour la première fois, j'ai vu la petite valise et son contenu. Des passeports, des cartes d'identité des alliances qui n'étaient pas portées au doigt et cette curieuse étoile jaune en tissu dont je pensais qu'elle était la reproduction d'une étoile de mer. J'avais 5 ans. Bien sûr que ce jour-là, je n'ai pas eu d'explication. Bien sûr que ce jour-là, je n'ai pas compris. Mais je n'ai cessé pendant des années d'associer l'identité de toute ma famille avec cette étoile jaune en tissu. Plus tard, en 1969, j'ai vu à la télévision un homme flottant dans l'espace poser un drapeau sur la lune. Je ne savais pas différencier Terre de lune. Mais j'ai compris que le geste de planter un tissu était important. J'ai associé ce morceau de tissu à l'étoile jaune du Mignonnet, parce que j'ai reconnu les étoiles. Plus tard encore, j'ai su que c'était le drapeau américain. Mais à sept ans, pour moi, c'était un tissu d'identité avec des étoiles. Donc quelque chose qu'un homme courageux avait dû emmener avec lui en partant de son pays pour aller poser son identité dans un ailleurs pacifique. Peu à peu, j'ai compris ce qu'était un territoire, une terre, et appris à différencier les planètes et les peuples. Mais je ne savais pas encore, je ne savais rien de l'histoire de mon peuple. Je n'avais été témoin de rien, je faisais partie, je l'apprendrai plus tard, de ce qu'on appelle la deuxième génération. Je sentais juste que la famille était différente de toute la famille des enfants de mes écoles de France. Chez nous, mes grands-parents, oncles et tantes parlaient soit arabe, soit grec, soit italien, soit anglais, soit yiddish, soit hébreu, soit français. Et puis on mangeait aussi des nourritures de tous les pays dont ils, elles, parlaient la langue. Les visages portaient tous en eux la trace d'un ailleurs, des chevelures aux, cou aux couleurs et les corps aux formes qui n'avaient rien à voir avec le commun des Français. Il y avait comme une mémoire de tous ces pays étrangers, une mémoire de pays et de cultures traversées, la mémoire très présente d'un territoire qui n'existe plus. Et plus je fixais les visages des miens, et plus j'y voyais des histoires universelles qui attendaient un troisième œil pour être racontées. C'est ainsi que tout a commencé. La nécessité pour moi de raconter des histoires parce qu'il y avait un trou, un trou de mémoire, ou un trou dans les visages de mes proches. Comme un creux, un sillon imperceptible qu'il fallait combler avec des mots et des images. Les exils, les exodes, les déchirures profondes, les humiliations des Juifs d'Égypte, chassés et spoliés par le régime de Nasser en 1956. Du côté maternel, je ne le saurais qu'à l'adolescence. Et parce que j'aimais à outrance les mangues, alors comme pour le justifier, on m'a raconté les manguiers de la maison d'Égypte à Alexandrie. Et puis on a pleuré en évoquant cette maison des mangues et du bonheur. Cette maison perdue, spoliée tout comme l'histoire paternelle, bien plus lourde encore, du côté des Juifs polonais. J'apprendrai la déportation de mon père et de son frère et la mort d'une grande partie de cette branche des Morgenstern, notre nom voulant dire « étoile du matin ». Pour arriver à rester en France, mon père, Daniel Morgenstern, 14 ans et déjà fabricant de faux papiers pour les jeunesses israélites de France, commence par écourter son nom et le transformer en Morgane. Pour cela, je porte un nom de passe, un nom pour survivre, un nom qui m'a permis d'être en vie, un nom de fiction qui est devenu réalité, un nom de fiction inventé par mon père pour survivre. C'est déjà toute une histoire. Oui, je crois que c'est vraiment ainsi que tout a commencé. C'est-à-dire devenir artiste, représenter, inventer sur la trace des siens un mode d'expression. Une langue propre qui n'appartienne pas à un pays, à une culture, soit hors de tout danger. Une langue d'artiste, une langue propre qui est son identité, qui ne pourrait être chassée de nulle part et qui est une valeur universelle. Ce nom Morgenstern, pour qu'il ne disparaisse pas, je l'ai gardé comme adresse mail. Cette étoile du matin est ma mémoire. Elle m'évoque autant la bonne étoile du berger qui guide et protège que la petite étoile jaune de tissu enfermée dans le mignonnet qui n'existe plus depuis la disparition de mes grands-parents. Peu à peu, en apprenant les tragédies familiales, le mignonnet prend tout son sens. Je comprends qu'il faut toujours se préparer à partir, que la valise doit être prête, qu'il ne faut rien remettre au lendemain, parce que nous ne savons pas s'il y a un lendemain. Et surtout que toutes les histoires qu'on ne raconte pas sont surtout les plus importantes et qu'il suffit de les lire au creux des visages comme on ouvre une valise cachée. Alors je regarde les visages comme une traversée. C'est eux les visages. C'est eux les visages, cette valise qui contient les identités et les étoiles. C'est eux les visages qui déclinent les généalogies et la vie des histoires. C'est eux les visages qui sont les témoins qu'il faudra filmer. C'est bien plus tard que je prends en main une caméra. Il se passe beaucoup de temps à faire de la fiction, dans l'insouciance, et peut-être une forme de contournement, un contournement nécessaire pour sortir de la hantise propre à la deuxième génération, ma génération, hors de la génération de mes parents et de mes grands-parents. Jusqu'au jour d'une confrontation violente en 2003, pour la toute première fois avec une résurgence du nazisme. Je suis forcée de faire un film pour me défendre, pour qu'on me croie, on me croit pas alors, qu'un néo-nazi vit dans notre cave, en plein cœur de Paris. Pour que la police et la justice interviennent, je fais un film témoin. Je réalise un document en caméra cachée, à la main, au poing, dans mes manches, sous le manteau je me cache pour filmer la bête humaine qui s'est infiltrée là et toute la mémoire de mon peuple me saute au visage tout à coup l'étoile jaune le chiffon jaune tout à coup la déportation tout à coup tout est là même si on ne m'a pas raconté précisément et que mon père n'est plus là pour me raconter je vois tout ce qui est arrivé à travers le visage d'un seul homme qui persécute comme si son visage à lui membre éminent du Vlamsblock. Parti néo-nazi néerlandais, en 2003, portait la trace du génocide tout entier, était une figure des camps. Même si nous étions en 2003, dans son visage, nous étions entre 1933 et 1939. Voici deux courts extraits de ce réel cauchemar. Ce film intitulé « Qu'avec Prends prend garde aux chiens » est anonyme et a été ré réalisé sous le nom de Stern, l'étoile. Attenzione al cane Stern, nom de passe, l'étoile, celle qu'on te colle, nom d'origine, peut pas le dire, risque la peau, nom de passe, Stern, celle qui colle à la peau, jaune, côté cœur, c'est loin dans le temps, pas si loin, c'est près, pas vu de mes yeux, je suis Stern, l'étudiant d'Amsterdam de nuit brouillard, je suis Stern, prénom Soma, venu de Galicie orientale je suis Stern, la fin d'un nom coupé en deux pour passer la frontière incognito passer côté vie je suis changeur d'identité et de sexe je suis homme, femme, légende, roche, os, fumée je suis l'étoile du berger et la bonne étoile je suis la pluie d'étoiles descendue de Circé pluie d'étoiles filantes, pluie des mille vœux je suis pour l'instant fille du soleil magicienne, Circé quand je tombe dans le ravin, bien avant, je suis Lazare, j'en reviens. Quand je fais mes valises, je reviens. Quand je dis au revoir, je reviens. J'ai mille et un noms pour revenir. Mais de notre histoire, personne n'est revenu. Stern, tous disparus, sauf mon père et son frère, trafiquant d'identité, fabricant de faux papiers. Doit en 2002 et maintenant en 2003, comme lui en 1941, terre mon nom ceux qui s'en sortirent alors parce qu'ils amputèrent ou changèrent leur nom savaient qu'il fallait faire disparaître les artères de l'étoile mon père mangea son étoile et garda le préfixe matin l'individu c'est ainsi que le commissaire D interpelle cette espèce-là ceux qu'il considère comme fous, malfaiteurs ou criminels en langage policier un individu est un homme déconsidéré comme tel. Dans tous les rapports de police, il est désormais un individu. Herbert Verbeck, néo-nazi flamand, nazi de l'après-coup, cofondateur du VHO, éditeur négationniste connu de tous les spécialistes de l'extrême droite, inscrit dans les encyclopédies Emprisonné en Allemagne, interdit lui et son parti en Belgique, arrivé à Paris au début de l'été 2002, ayant cherché pour se cacher et continuer underground ses publications et persécutions, à devenir propriétaire périen d'une cave située dans le marais. Général des homosexuels et des juifs, une cave pour vivre et exercer ses activités illicites à 10 mètres sous terre, et cela un mois après la plus grande manifestation antifasciste du 1er mai 2002, sur le boulevard même, où il a illégalement élu domicile. Herbert Verbeck, sans le savoir, alors qu'il va et vient matin et soir, alors qu'il inscrit sa haine et sa démence de jour, sur les murs, de nuit sur l'écran, est et placé sous haute surveillance. Gardé à vue. 2003 1 heure du matin matin du dimanche 5 janvier 2003 il neige depuis ce film là ce film document, pour laisser une archive, je prends conscience de la force des images, qu'il est possible que le témoin filmé, ici le bourreau, puisse être condamné parce que des images sont la preuve que cela existe. Oui, les images sont une preuve que cela existe, que cela a existé. Oui, les images sont une preuve que cela a existé. Le visage est alors indéniable. Oui, le visage est alors indéniable. Le bourreau est repéré à l'image, est localisé, et identifié. Alors depuis ce jour-là, il ne m'est plus possible de tourner des fictions. Je suis toujours à la recherche du témoin, d'un visage sur lequel est inscrit une traversée et qui va rendre compte de l'état du monde, de sa géologie la plus humaine comme la plus barbare. Je découvre alors le film d'animation d'Harry Folman, Vals avec Bachir, qui date de 2008 et qui va entièrement changer ma vision du cinéma et ma conception du témoignage filmé. Voici l'histoire du réalisateur qui est l'histoire de son film. En 1982, durant l'opération La Paix en Galilée, le jeune Harry Follman, 19 ans, fait son service militaire. 24 ans plus tard, en 2006, il rencontre un ami de cette époque, Bose, qui lui parle d'un rêve étrange, qu'il fait toutes les nuits depuis plus de deux ans, mettant en scène des chiens qu'il a tués durant la guerre. Harry Follman tente alors de se rappeler cette période de sa vie sans y parvenir. Il parvient cependant à se remémorer une scène qu'il ne peut interpréter. Lui et deux jeunes soldats sortant nus de la mer sous la lumière de fusées éclairantes dans la baie de Beyrouth. Il pense alors qu'il s'agit des scènes du massacre de Sabra et Chatila, mais sans en être sûr, même sans savoir s'il était réellement présent près du camp cette nuit du 17 septembre 1982. Harry Follman décide de rencontrer des compagnons de cette période et de les questionner sur la guerre. Mais il doit se rendre à l'évidence, premièrement, ses amis n'arrivent pas du tout à se rappeler. Et deuxièmement, il est probable que les événements anciens que se racontent ces vétérans n'aient jamais eu lieu et soient des faux souvenirs créés par leur inconscient, afin d'obscurcir les souvenirs des trop douloureuses scènes de guerre. Petit à petit, Harry retrouve par flash des scènes de cette guerre et de sa participation. L'attaque d'une voiture civile, la mort d'un enfant ayant tiré une roquette sur un char, les tanks israéliens bombardés par l'aviation israélienne, sa permission au bout de six semaines de guerre, mais surtout, il redécouvre qu'il a indirectement participé au massacre en tirant des fusées éclairantes depuis le toit d'un immeuble pour faciliter la tâche des miliciens. Le film se termine par des images bien réelles, extraites d'un reportage documentaire de la chaîne de télévision britannique, BBC, au lendemain du massacre, lors de l'entrée dans le camp de Sabra et Chatila et montrant des femmes palestiniennes hurlant de désespoir, Parmi les décombres et parmi les cadavres. Si les enfants et les adultes, et que nous ce qui se passe dans les la vingt-channées Toujours en 2003, à l'occasion de la préparation du tournage d'un long-métrage intitulé Foudre, je rencontre des vrais témoins qui ont été foudroyés et d'autres qui ont été frappés de mélancolie et qu'on réanime avec l'électro-convulsivothérapie ou électrochoc. Je décide de travailler avec ces témoins et plus du tout avec des acteurs, comme j'ai travaillé avec des acteurs pendant 20 ans. Parce que les histoires de ces témoins ont une force inédite pour moi, et que je veux me confronter à leurs témoignages. C'est pour pouvoir les filmer que je mets au point, après avoir parlé avec différents psychiatres et thérapeutes, une technique de récit empruntée à ce que l'on appelle le drame remémoré ou psychodrame. C'est une technique qui a été mise au point dans le cas de traumatisme de guerre ou de choc violent, où l'on demande aux patients dans l'espace de rejouer ou de redanser ou de re-gesticuler la scène traumatique, de la décrire très précisément avec des mots dans le même temps. Je vais donc essayer de l'appliquer au cinéma avec de vrais patients mélancoliques et des foudroyés. Je sais, c'est un projet très ambitieux. Je rêvais de représenter leur mémoire, comment figurer la mémoire, de voir apparaître les faits et gestes à travers leur seule reconstitution. Et je pensais que mystérieusement, comme les thérapeutes me l'avaient appris, il était possible dans le meilleur des cas que le fait de rejouer la scène traumatique pour le film pouvait les aider à ne plus la revivre indéfiniment comme un cauchemar dans leur propre vie. C'est ce qui est arrivé pour la majorité d'entre eux et cela a été une expérience très bouleversante autant pour moi que pour eux. Raconter, rejouer une histoire... Offrir son visage jusqu'à remonter le cours de sa mémoire, c'est cette expérience que nous avons vécue. Voici deux exemples sur les dix témoins figurant dans le long métrage « Foudre, une légende en quatre saisons ». La reconstitution par les témoins eux-mêmes d'un agriculteur foudroyé et d'une jeune fille frappée de mélancolie. Je m'appelle Albert Rochette. Cela se passe à sainte lalie dans le Cantal. C'était le 18 mai 1996, un samedi. Nous allions avec mon copain, on allait chercher des animaux pour traire. Et nous sommes partis tous les deux pour passer entre deux orages. Nous étions là, il y a eu un premier coup de tonnerre. Après l'éclair, j'ai compté 4-5 secondes avant le tonnerre. C'est encore un peu loin. Le deuxième coup, on n'a pas entendu. On n'a rien vu, puisqu'on a été tous les deux terrassés. Donc, Jean-Pierre a été tué. Et il me semble que je n'ai rien vu tomber. Et moi, j'ai ressenti à ce moment-là une grosse masse sur les épaules. Et je suis tombé évanoui. Et je ne sais pas combien je suis resté couché, puisque quand on nous a retrouvés, je suis resté une demi-heure dans le coma. La foudre est tombée derrière ma tête et a suivi les deux fermetures éclairs de ma veste et ressorti par le bas. Deux brûlures qui me descendaient comme ça des épaules le long des jambes. Les bottes, j'avais des bottes toutes neuves, elles étaient toutes les deux éclatées, ouvertes des deux côtés. Lorsque je me suis réveillé, j'étais très essoufflé et j'avais envie de partir de là où je venais. De là où je venais, j'étais couché sur du foin très fin, j'étais bien chaud, je voyais un tunnel avec des ombres blanches qui tournaient autour de moi. J'ai été touché sur une meule de foin de deuxième coupe, du foin très très fin, très doux, où j'étais bien chaud, chaud, et j'ai vu un tunnel, quelque chose de blanc ou des ombres bougées. mais je n'ai pas mis des visages. Vous êtes vivante Est-ce que vous m'entendez Vous me voyez Que vous sentez Êtes-vous capable de parler Est-ce que vous êtes capable de bouger Est-ce que vous pouvez vous lever Vous sentez-vous malade Vous sentez-vous triste Que vous avez envie de pleurer Au moment où j'achève foudre ce film en 2013, le 3 octobre, la même année, a eu lieu le drame du naufrage de Lampedusa, au sud de l'Italie, faisant 366 morts. C'étaient tous des migrants venus d'Afrique, morts noyés en Méditerranée. Comme nous tous, je suis sans voix, jusqu'au jour où j'entends sur la télévision italienne la voix du grand poète Eri De Luca prononcer une prière laïque qu'il appelle « Mare Nostrum » en hommage aux victimes. Et dans son seul visage et entre ses seuls mots, c'est comme s'il était parvenu à donner une sépulture à ses 366 morts comme s'il avait trouvé une forme pour les contenir tous à l'intérieur de son chant, appris par cœur et psalmodier comme une prière. Je vais con cette visite grâce à une prière laïque qui était celle pour laquelle je suis venu ici dopo quello dopo che mi ha invitato per questo motivo dei naufragi e dice così mare nostro che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo sia benedetto il tuo sale sia benedetto il tuo fondale accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le tue onde i pescatori usciti nella notte le loro reti tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uvia di vendemmia ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde a muraglia, poi le abbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come foglie sul viale, la madre padre Après avoir entendu cette prière laïque, je me mets à consulter sur le web toutes les archives possibles que je trouve sur ce drame. Parce que je ne comprends pas que je dois moi aussi laisser une trace, que nous ne pouvons laisser disparaître toutes ces vies, toutes ces histoires sans intervenir, nous, artistes, intellectuels. Je cherche une forme pour parler de tous ces naufrages en Méditerranée. Je passe une année à comprendre que je ne pourrais pas travailler autrement qu'avec les archives de la télévision et faire un film sans un mot à moi. Juste les mots inspirés d'Eri De Luca et juste des juxtapositions d'images d'archives. Ce sera le film que vous verrez ce soir, Another World, Ceux qui arrivent par la mer. Où les témoins filmés sont en action de fuir leur pays en guerre et arrivent par la mer jusqu'à nous. Je n'interviens pas comme cinéaste, ou si seulement en confrontant des images de mon cadre de vie avec toutes ces images de toutes les télévisions du monde. C'est cette accumulation des corps venus de tous les coins de la planète, tous portant leur mignonnets sur le dos, un seul sac où toute leur vie est contenue parce qu'ils sont partis vite, sans réfléchir, comme Atlas porte le monde sur son dos. C'est cette masse d'humanité qui traverse les frontières, qui fait langage, qui témoigne de leur histoire et tous les gilets de sauvetage qui font figure de visage visage de naufragés. Mais je ne peux pas les approcher, tellement ces corps flottants, par milliers, au large des côtes libyennes, me poursuivent, me hantent, me rappellent aux corps déversés dans les camions du film d'Alain René. Nuit et brouillard. Sans doute, à mes yeux, le plus unique document réalisé par un artiste, pas un documentaire, mais un document, un archive dont la forme trouvée restera à jamais marquante pour nous tous. Je ne peux donc pas encore approcher les hommes et les femmes arrivant sur les côtes italiennes ou grecques, survivants de tous ces naufrages. Mais je sais qu'un jour, je travaillerai avec eux. Je ne sais pas encore comment. Mais je sais, je continue de regarder ce qui se passe, de faire face et de me demander comment faire pour continuer de tout archiver, pour ne pas avoir honte de tout ce que nous n'aurions pas fait, pour ne pas porter la honte d'une Europe qui laisse vivre dans la boue et l'indignité. Trouver une forme pour consigner, nous sommes très nombreux en Europe, une centaine par pays, à travailler au corps, le sujet, écrivains, artistes, cinéastes, musiciens. Très récemment, ici en Catalogne, Jordi Saval créant l'Orchestre Orpheus 21, qui intègre des musiciens réfugiés venus de Syrie, d'Afghanistan. Nous sommes de plus en plus nombreux, plus le nombre de migrants s'amplifie, puis nous sommes nombreux à inventer des formes, des cadres pour les intégrer, les accueillir comme dans des maisons, les accueillir dans nos musiques, dans nos films, dans nos écritures, et qu'ils existent là, et que leur nom soit prononcé là, écrit, que leur visage se mêle à nos visages, et que nous finissions par parler la même langue. C'est ce que j'ai réalisé avec ce dernier film que vous verrez aussi ce soir, « Je m'appelle, je demande la lune ». Travailler avec 13 d'entre eux, leur demander d'écrire une histoire, de faire contenir leur vie dans une histoire et de devenir le témoin filmé, pour mémoire, leur donner une voix, parce que le cinéma, là encore, est une zone libre et une zone de résistance, une zone d'intense mémoire, un territoire sans frontières à passer, sans mémoire, sans papier à donner, une zone d'apesanteur où on peut poser son unique sac, ou planter son drapeau, une nouvelle planète, une lune, un espace inventé, un état flottant mais vrai, où l'on peut vivre en paix, dans la liberté de l'expression, où les bombes ne tombent pas et les armes ne se braquent pas, où l'idéologie religieuse ne commande pas. Un espace où les visages sont libres de regarder et de transmettre leurs pensées et leurs histoires, pour que surgissent à nouveau pour eux, devant eux, l'humanité. Je vous remercie. Ara? Je question en catalan, en français. Ah, okay. eh, je demande moi-même. Je pense que tu en vas parler plus ce soir, mais je voudrais savoir comment tu as travaillé exactement avec les personnes que tu as filmées dans ton dernier film. Comment tu les as rencontrées d'abord et ensuite, comment tu as imaginé ce film et comment tu l'as mis en place. Je, je m'appelle Je demande la Lune. Euh, alors, je vais, je vais parler d'un film que personne n'aura vu. Donc, euh, j'espère que ça va vous donner envie de le voir euh, ce soir. Euh, comment j'ai travaillé avec eux ben, peut-être je, je. en fait c'est simplement impossible pour moi de voir des, des corps euh, comme vous avez vu les gilets de sauvetage euh, entassés euh, on les voit tous depuis une dizaine d'années et à un moment donné j'ai eu envie de donner euh, une dignité à un visage parmi tous ces. Ces corps, parce qu'en fait, nous, à Paris, je ne sais pas si vous, à Barcelone, c'est la même chose, mais on passe notre vie à enjamber des corps de migrants. Vraiment, ils sont partout dans la ville. Euh, et donc, euh, le fait de vivre avec eux en leur présence fait que ça devenait une masse. Et j'ai eu envie d'essayer de, d'en extraire ce que j'ai pu, donc 13, et de pouvoir leur donner... Euh, euh, la possibilité de faire un vrai témoignage de manière en fait à redonner une dignité euh, à ces gens par la singularité d'une histoire et simplement quelqu'un qui raconte une histoire, c'est les 13 visages que vous avez vu muets apparaître dans la fin de mon, ma conférence, euh, j'ai donné un, la possibilité à 13 personnes donc, de raconter euh, son histoire dans sa langue, euh, donc je les ai rencontrés à travers une école de français euh, ils travaillaient à apprendre le français puisque l'apprentissage de la langue leur permet déjà d'intégrer un pays donc moi j'ai contacté cette école et grâce à cette école j'ai pu euh, entrer en contact avec eux sur les 50 qui participaient et il y avait seulement 13 qui ont accepté de raconter une histoire parce qu'elle est tellement lourde euh, que c'était impossible à raconter. Et le seul moyen qu'ils acceptent de le raconter, c'était qu'ils le racontent dans leur langue sans sous-titrage. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce que vous vivez avec moi aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez accepté de m'écouter sans me comprendre euh, pendant 40 minutes. Euh, en fait, ils m'ont dit « mon histoire est si lourde » que je te la raconte pour la caméra si tu ne la comprends pas. Et comme ça, je peux vraiment te la raconter. Et c'est pour ça que vous verrez, le film n'est pas sous-titré, sauf que moi, je voulais que les gens aient accès à leur histoire. Donc, j'ai essayé d'avoir l'intuition de ce qu'ils racontait. Et donc, vous verrez, l'image est splittée en deux. Et en fait, j'ai travaillé avec des images d'archives qui correspondent à peu près à leur histoire. Je leur ai montré à chacun les archives que j'avais choisies et quand ça n'allait pas avec leur histoire, ils m'ont donné d'autres archives. C'est traduit à travers des images de leur pays ou d'autres choses. Voilà. My name is Yael Perlov, I'm the daughter of David Perlov, and I'm going to present together with uh, my colleague, Liat ben Habib from Yad Vashem, a film of my father, Tomorrow. Uh, so firstly, I just want to say hello from Ari Fulman, who just texted me here, and he's very happy to see that one part of his film is now presented in Barcelona, so hello everybody from Ari Fulman from Tel Aviv. So <laughs> now, uh, Just let me share my feelings, I think both of us think the same, um, concerning your lecture. You see, uh, firstly it was very interesting to, to see all those passages, and uh, of course Ari we know very well. But on the other hand, I think it's, it can be a little bit dangerous to put all those three uh, imminent events of history together. I mean, I felt a little bit, you know, as the second generation of Holocaust also. I was born in Israel, and I'm the second generation of survivors, as me and as Liad. so we feel the same in a way, we're the same generation, but I won't put the Holocaust together with the Palestinians, together with the immigrants. I mean, at the same level, you know, I, I felt a little bit difficult with that. That's the only thing I can tell you. One, successively, comme ça. Merci. Vous want voulez, est-ce que si je... Non. Um, uh, si je parle en anglais, est-ce que les traductrices peuvent me suivre ou il faut que je parle en français Ah, vous parlez français. Alors, comme ça, ils peuvent traduire. Um, je comprends très bien votre, votre Critique Et c'est très osé et c'était très aventuré de ma part. Simplement, il se trouve que dans mon archéologie personnelle, c'est la même chose, mais c'est extrêmement personnel. C'est à dire que euh, là, la question était le témoin filmé. Le, le sujet d'ici, c'était le témoin filmé. Et il se trouve que je suis partie donc, de mon histoire personnelle avec la Shoah, avec ce néo nazi flamand, euh, qui est arrivé dans ma vie, jusqu'à rifolman qui a entièrement changé ma vision du cinéma, précisément parce qu'il a trouvé un moyen euh, que je trouve exceptionnel de parler d'une histoire très personnelle aussi, euh, de, de témoignages euh, qui traitent de Palestine, etc. Donc c'est vrai qu'en 40 minutes tout rapproché, plus le travail des migrants. Je comprends très bien que ça puisse vous choquer, je le comprends très, très bien. Simplement, moi, j'ai parlé en fait de très rapidement de 30 ans de travail artistique à moi, euh, comment aujourd'hui j'en arrive à filmer les migrants en partant euh, de, de, de mon histoire de seconde génération. Je comprends très bien que ça soit un très grand inconfort, même idéologique. Je le comprends, je n'ai pas de réponse à apporter parce que c'est un long débat. Euh, sur la, sur ce qu comment dire, euh, sur les rapprochements qu'on pourrait faire. Pour moi, c'est, la même chose. Mais je, je comprends très bien votre question. Je pense que c'est mieux d'en parler plus intimement ensemble. Voilà. Je parle en castellano, en français, je comprends, mais Uh, it's a mix it's a salad so uh i, I um uh, english for my friend yes. here uh i think it's a it's a very courageous way of of, of talking about a personal experience but i think that what your uh, element and i don't want to make it a um a discussion specifically on just between us because maybe there are other comments um that sometimes when there is no um uh, the the context is missing of a film, and when you choose what you're uh, showing, and this is, I think, what is most important for us to remember because uh, when we prepare things to lecture and we don't know the audience, um, sometimes the selection of what we are showing without the, and taking from a film out of context, just the bottom line sometimes, this is, uh, it's a very, um, it's a powerful tool and we have to remember that also. Uh, the cinematic expression taken out of context may sometimes create um, um, unos, eh, unas assemblées que a veces sacan des, del contexto lo mismo lo que quiso el cineasta decir, creo. Eso nada más, un, una, un pensamiento en más. Tu veux peut-être uh, répondre... Uh non, je, je, I understand perfectly. Euh, simplement sur cette question, le, le témoin filmé, la vie des histoires, c'est très large et en fait je parlais de différents témoignages comme j'ai parlé d'un long métrage de fiction, même on peut dire que ma fiction a été déplacée par rapport au fait que je vais parler de Harry Follman qui est une fiction sans être une fiction. Euh, ou euh, de, de, euh, de, de montrer euh, euh, Eride Luca à la télévision. Donc ce sont... J'ai travaillé sur des supports très, très différents, en fait, pour euh, essayer de donner un, une vision globale du témoin filmé, ce qui est un exercice très difficile. D'autre part, je ne fais pas des conférences, encore une fois, je suis artiste. D'habitude, je, je présente un film et j'ai essayé pour les besoins euh, du sujet euh, d'embrasser de, euh, un, un large sujet à travers des tout petits exemples de témoignages dans la fiction, dans le documentaire, dans le témoignage très personnel, dans des choses. Donc, effectivement, je peux comprendre votre inconfort. Je comprends très bien. Je ah. well, well. vais testimonies how you make them open up to you when you ask them the questions or when you ask them to explain to you their story and how you break that ice or that wall for them to really tell you the truth or the story they want to tell you okay so I think as uh, people think I'm uh, comme les gens pensent que je suis conférencière, parce que c'est évidemment chez suis à cette table, j'ai envie un petit peu de briser ça et de revenir un peu à, à ce que je suis, c'est à dire une artiste donc je vais te répondre je te dis tu parce qu'en Espagne tout le monde dit tu, euh, je vais te répondre en fait physiquement dans l'espace donc je vais quitter moi Ça. Ouais. Donc euh, voilà, tu vas enlever la traduction, puisqu'on va faire comme je fais quand je fais un film. Donc voilà, euh, donc, euh, normalement c'est moi qui tiens la caméra, mais bon là je ne vais pas déranger le monsieur, parce que déjà ça ne se fait pas ce que je fais, on est à l'université, ça ne se fait pas. Donc imaginons, je suis une caméra, donc euh, je vais venir euh, m'asseoir devant toi, je vais vous montrer exactement comment je fais dans, dans tous mes films. Donc, j'ai la caméra, je connais jamais les gens, et euh, je vais arriver. Je suis la caméra. Et en fait, je, si j'ai envie que tu témoignes pour moi, d'abord tu m'as donné ton accord, euh, et je vais euh, te demander euh, de me raconter une histoire. I have to speak English with you for you to understand. Ok. I, I, if I would ask you to tell me a story that is important for you, that is, uh, or is it, it's a real story, or you can invent a story. So for like one or two minutes, if you agree, I just will ask you to look at the camera, because I'm, I'm not holding it. Usually I'm holding it. And just tell us a story that is important for you, looking at the camera. A meaningful story. Um. Yes. Okay. Um, mentre, mentre ella parlava sanari ha parlat de, de cossos i de la impressió que en ella va tenir a veure als cossos morts al Mediterrani ehm um, j'ai fait le similaire, avec une image que vaig vu fa quelques années à Botswana. anar amb un projet amb une ONG local al milieu del desert de Kalahari. Allà, anava a passar passé un mois totalement desconnectada et j'ai fait des tasques de recherche en collaboration avec la Université de Texas et avec d'autres universités allemandes je immédiatement et vous que Je ne comprends pas votre langue, mais je sens que vous nous telling quelque chose qui est très institutional et qui n'est pas important pour vous. so tell nous une histoire qui est important pour vous. Um, quand vaig arribar allà, j'ai la sort que el... anava a tot un mois, mais partir du second, jour, desert amb els que que est une population qui que euh, encara viu al desert, és nòmada. I vaig poder interactuar amb ells i no sé per què van decidir acollir-me sense poder-nos comunicar, ells no parlaven anglès i no parlava la seva llengua. Ens van acollir a mi a una altra persona i vam estar passejant per dir-ho quelque forma per al desert durant dues semaines. Ells sabien on anaven, nosaltres no sabíem veritablement el qui ens voulaient mostrar i Ils ens van apropar a, a una valla que hi havia al mig del Kalahari, que l'única que veia era que eren quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres no veia on acabava i estava tota una banda de la valla, estava plena de cadàvers, danyóors, de, de girafes, d'elefants. Em parce qu'ils ne no pouvaient Era C'était la époque seca et comme tous savent, les animaux migrent nord-sud en busca de ressources. Il y avait plein de cadavres et je que c'est une des images les plus impressionnantes, que que bueno, en diable et sumé, eh, non, non, non, no de cadavres. Enfin, il un ami, que un i tornar a... Bon, je crois que nous laissons ici, nous, sommes tout se mélange à la chambate histoire, Inès. Nous ferons une pause pour récupérer notre amie Pedro en Café et tourné Machas plus Gradaplas et tourné Mamal Vicente Sánchez-Biosque et Arturo Lozano, de 10 minutes. Merci. Merci Manuela et merci Inès.